Dans cette séance, on va regarder un petit peu ce que c'est que Pharo. Pharo, c'est un langage objet, premièrement, pur, mais aussi c'est un, un IDE, donc un environnement de développement intégré. Faro est inspiré par Smalltalk, c'est son père spirituel. C'est un langage qui est très puissant, qui est élégant et qui est fun à programmer. Il y a aussi une, une grande communauté de gens qui font des tas de choses très variées et ce qu'on va essayer de vous faire comprendre pendant ce cours, à l'aide de vidéos, c'est que Pharo, c'est un système vivant que vous allez pouvoir scripter au vol. Pharo est sous licence MIT, vous allez pouvoir partir avec et faire ce que vous voulez dans le futur. Donc quand je dis que Pharo est élégant, en fait, j'ai des arguments pour le dire. Je ne dis pas juste dans l'air. D'une part, la syntaxe tient sur une carte postale et le modèle objet est très simple et uniforme, tient en quatre lignes. Donc on va regarder ça. Donc sur ce transparent, vous avez toute la syntaxe Pharo. Et quand je dis « tout, il n'y a, a rien d'autre. Hein. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez, devoir, vous allez pouvoir comprendre la syntaxe juste en lisant ce transparent. On va avoir plusieurs séances où on va décrypter et vous permettre de vraiment comprendre comment cette syntaxe est structurée. Mais par contre, ça vous donne l'idée de la somme de travail à faire. Vous avez, il n'y a rien d'autre que cette syntaxe. De la même manière, le modèle objet tient sur ce slide. Ça veut dire que tout est dynamiquement typé dans Faro. Tous les objets sont instances de classe. Toutes les méthodes sont publiques et virtuelles, tous les attributs sont protégés, et il n'y a que de l'héritage simple. Il n'y a pas de boxing, il n'y a pas de type primitif et de type pas primitif, il n'y a pas de type générique, etc., etc. Vous avez tout. Donc sur les deux transparents, là, vous avez vu la syntaxe et le modèle Faro. Bien sûr, on y reviendra encore une fois, mais c'est pour vous donner une idée de la complexité du système. Donc maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que Faro est entièrement écrit dans lui-même. Donc quand je dis Pharo, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire les chaînes, les caractères, les booléens, l'IDE, le compilateur, les sockets. Tout est écrit dans Pharo lui-même. Et donc ça veut dire que si vous contrôlez et que vous comprenez cette syntaxe qui tient sur une page de ce modèle, vous, allez vous avez accès à l'entièreté de Pharo lui-même. Donc moi je trouve que intellectuellement c'est excitant parce que vous avez un tout petit, une toute petite porte d'entrée pour un monde qui est gigantesque. Donc j'ai aussi, si vous regardez le titre de, de ce MOOC, il y a immersif dedans. Pourquoi on a mis immersif On a mis immersif parce que Faro, ce n'est pas une boîte noire en fait. L'entièreté du système est entièrement inspectable, ça veut dire que vous pouvez aller voir comment c'est implémenté. Et Faro a des capacités réflexives, ça veut dire qu'il a une représentation de lui-même que vous allez pouvoir utiliser pour comprendre Faro. Et en fait, de ce fait, vous allez être complètement immergé dans un monde d'objets. Et donc j'aime bien cette métaphore de l'aquarium, c'est de dire, en général, un langage, c'est une boîte noire. Pharo, ce n'est pas une boîte noire, c'est un aquarium dans lequel vous allez pouvoir voir les objets et les constituants du système lui-même. Mais en plus, vous allez pouvoir plonger dans cet aquarium et interagir avec les objets. Et donc c'est vraiment dans cette idée-là qu'on vous, on vous invite à jouer avec Pharo. Donc là, je vous montre un exemple d'un système immersif qu'est-ce qu'on appelle immersif ou interactif. À gauche, vous avez le code et à droite, vous avez euh, le rendu de ce code. Et ce que le programmeur est en train de faire, c'est qu'il, à chaque fois qu'il appuie sur la touche de compilation, l'écran devient bleu et vous avez le rendu qui s'affiche à droite. Ce que vous voyez, c'est qu'il est en permanence en train de modifier son code et de voir ce qu'il est en train de faire dans la fenêtre de droite. Mais ça, vous allez pouvoir le faire avec n'importe quel élément du système, que ça soit une socket, un fichier, euh, de la 3D par exemple dans, dans ce cas-là, mais un serveur web, ça sera exactement pareil. Votre serveur web va fonctionner et vous allez pouvoir le modifier au vol. Donc maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est un petit peu quels sont les supports qu'on a si vous voulez travailler Pharo en dehors du MOOC. Donc il y a plusieurs livres qui sont tous open source. Donc vous avez Pharo by Example qui est pour les débutants, qui a été traduit en plusieurs langages, qui est en train d'être euh, mis à jour par rapport à Pharo 5, qui est la prochaine release de Pharo. Vous avez Deep into Pharo qui lui va un peu plus en profondeur sur des librairies, des bibliothèques du système, les aspects euh, du langage qui sont un petit peu moins, euh, moins connus et, des, et de l'outillage. Vous avez aussi euh, Enterprise Pharo Web Perspective qui met l'emphase sur des bibliothèques web comme les websockets des les serveurs HTTP, HTTPS et du templétage. Donc tous ces livres sont open source, vous pouvez les lire. Ce qu'on va utiliser en particulier pendant ce cours, c'est un framework web qui s'appelle Seaside. Donc Seaside, vous avez 300 pages qui sont disponibles sur le web à l'adresse indiquée. Vous pouvez éventuellement lire le livre si ça vous intéresse. Dans sa... Pour en savoir plus, normalement, on vous donnera toutes les billes pour pouvoir faire le MOOC sans que vous ayez besoin de lire le livre en, ad... en... en addition. Pour ceux qui sont aussi intéressés par d'autres aspects, vous avez aussi un livre qui, est, qui fait euh, une, 300 pages sur des méthodes numériques en Pharo avec des tas de choses qui vont de, des séries statistiques à des algorithmes à, uh, itératifs et du clustering. Donc maintenant, je vous ai dit que Pharo, c'était un système à partir duquel vous pouvez apprendre. Et en fait, euh, je vais vous donner quelques illustrations, on les, re, on les reverra lors de vidéos. Chaque élément graphique, par exemple, de Pharo, sur lequel vous cliquez et que vous... Avec la combinaison de touches « Command Shift, Option, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle des « halos », donc des petits menus qui se positionnent autour de l'élément graphique. Et en utilisant ces menus, vous allez pouvoir aller à l'intérieur directement et manipuler les éléments visuels que vous êtes en train de, de manipuler. Et donc, vous allez, on va vous montrer ce que c'est qu'un inspecteur. C'est un objet qui vous permet d'aller manipuler les propriétés d'autres objets et euh, pour voir comment c'est implémenté. De la même manière, on a un objet qui s'appelle le Finder, donc là le Finder, je lui ai demandé, je lui ai dit voilà, moi j'aimerais que tu me donnes toutes les méthodes du système qui contiennent le mot match. Et puis il me fait une liste, il me montre et je peux accéder directement au code de ces méthodes. De la même manière, il y a un autre outil qui s'appelle Spotter, quand vous faites Shift Enter, Spotter arrive, et vous allez dire à Spotter ce que vous voulez trouver. Donc Spotter va vous permettre de trouver les classes, des méthodes ou bien des ressources. Donc vous aurez une des vidéos qui vous explique ce genre de choses, mais encore une fois Spotter est écrit dans Faro lui-même. <coughs> Maintenant, il y a le Finder a une fonctionnalité qui est assez sympathique quand vous allez commencer à apprendre Pharo. Il y aura une vidéo aussi juste sur cet aspect-là. C'est que vous allez pouvoir donner des exemples et demander au système « Moi, je veux faire ça, ça, c'est mes exemples, et je sais ce que je veux faire, mais je ne sais pas comment l'écrire en Pharo. Et le Finder va essayer de trouver les méthodes qui vous permettent de faire ça. Donc là, j'ai écrit un exemple. J'ai dit « Voilà, j'ai deux chaînes, A, B et C, et j'aimerais concaténer ces chaînes. Et je sais que si j'ai deux chaînes, A, B et C, le résultat doit être la chaîne ABC. Ça paraît simple. Et donc, je dis au système, voilà, moi, donne-moi le message. Est-ce qu'il y a un message qui existe Et donne-moi le message, si il existe, qui peut me permettre de faire cette concaténation cont de chaînes. Et c'est ce que vous voyez à l'écran. Là, il me dit, bah, virgule, c'est une méthode qui est implémentée sur Sequenceable Collection, qui, quand elle va être envoyée à ma première chaîne, avec comme argument ma deuxième chaîne, va me redonner ma troisième chaîne. Et donc, vous allez pouvoir utiliser ce Finder sur les exemples pour vous aider à être un petit peu plus rapide dans Faro. Dans ce MOOC, on va parler de conception objet, et ce qui est important de voir, c'est que ça fait partie de l'ADN de Pharo. Parce que les gens qui programment en Pharo pensent objet, et de manière élégante. Et Je vais vous montrer les exercices qu'on va vous présenter. La question souvent qu'on pose, c'est comment est-ce que note est implémentée Donc souvent les gens se posent la question, mais est-ce que c'est intéressant de se poser ce genre de questions Et on va vous montrer que c'est très intéressant parce qu'il y a des règles fondamentales qui en découlent, et ça fera partie de l'exercice. Et ce que vous pouvez voir, c'est que dès que vous avez Faro et que vous allez voir comment Note est implémentée, vous devez commencer à penser d'une manière différente. Et c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la culture des gens qui font de Faro c'est de penser une conception qui est vraiment élégante. Donc, vous pouvez installer Faro comme décrit sur le site de Faro lui-même. Bien sûr, lors du MOOC et sur le site de Fun, vous aurez des, des instructions pour installer Faro sur, sur tous les systèmes. Maintenant, je tiens à vous rassurer, Faro s'installe très simplement, souvent en, comme un drag and drop sur chacun des OS disponibles.